Donc, je fais cette vidéo... Parce que... Facebook. Il y a trop de petits fous maintenant quoi... Vous savez, la folie aussi, ça a des niveaux... Et... Alpha Condé... Attendez, je vais enlever ça... Alpha Condé était l'ancien président de la République de Guinée... L'opposition était très difficile... Et... Il a été saché du pouvoir et kériné à, à par Mamadi. Et quand on l'a chassé, on n'a pas vu de manifestation. On n'a rien vu de la part du RPS, Même réaction du parti, on n'a pas vu. C'est-à-dire condamner le coup d'État, on n'a pas vu. Conclusion, Alpha Kone n'était pas aimé. Son parti, c'est qui était là, c'était pour l'argent. Ils ont commencé à parler. C'est quand Makani a pris le courage. Il est parti à la radio. Et puis là aussi, c'était Dioma FM. Il est parti condamner le coup d'État. Ils ont commencé à avoir le courage de parler. Sinon, ils savaient pertinemment que la manière dont Alpha Kondé gouvernait, si on le faisait tomber, si Mamadi, franchement, voulait instaurer la justice pour les Guinéens, beaucoup de personnes. De l'entourage d'Alpha Kondé allait partir en prison. Alpha Kondé n'allait pas sortir de la Guinée. Il allait être jugé, condamné en République de Guinée. Mais il a été trop clément avec Alpha Kondé. Et même, ils étaient surpris que Mamadi laisse Alpha Kondé sortir de la Guinée. Mais nous, nous savons pourquoi il a laissé tomber et laissé sortir Alpha Kondé du pays. Parce qu'il y avait trop de pression au niveau international. Il fallait qu'il le fasse. Sinon, que Alpha Kondé, Iranou. Alpha Kondé que le Salouraïti Mais il y avait trop de pression internationale, mais les gens ne comprennent pas. C'est à cause de ça qu'ils ont laissé tomber Alpha Kondé. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de dire à ceux qui commencent à, à, à avoir un peu d'espoir qu'Alpha Kondé va venir au pouvoir. Mais vous allez démérer comme ça. Pas a... comme il n'est pas interdit de rêver. Vous allez rester dans ce rêve-là. Mais je vais un peu vous éveiller. Parce que c'est le nom de cette page. Éveil des Guinéens. Je vais vous éveiller un peu pour que vous sortez de votre léthargie. Pour que vous sortez de ce long sommet-là. Parce qu'on a Daouyana un Farine. Les maudits blogueurs et les blogueurs sous soups. Les maudits blogueurs, c'est ceux qui étaient au temps d'Alpha Conde. Ils étaient avec Alpha Conde. C'est les maudits blogueurs. Les blogueurs sous soups, c'est les blogueurs qui ont quitté Alpha Conde. Ils sont avec le CNRD maintenant. Comme Alpha Conde a parlé, ils ne savent même plus où il faut se classer maintenant. Tantôt ils sont par là, tantôt ils sont par là. Vous les savez ou vous, vous connaissez leur nom. Donc, pour commencer, Alpha c'est l'ancien président de la République de Guinée. Que Mamadi Doumbouya n'a pas fait un coup d'état à un président. Il a fait le coup d'état à un poutis. Alpha Kone était un poutis quand on le faisait le coup d'état. Donc il y avait eu coup d'état dans le coup d'état. Alpha Kone n'était plus président. Toute la Guinée est au courant de ça. Toute la sous-région est au courant de ça. Toutes les ambassades sont au courant de ça. Donc Alpha Kondé, c'était un boutis. Mara. Il est parti. Il a laissé tomber Alpha Kondé, il est parti. Au lieu de s'occuper de sa propre vie maintenant, il a passé toute sa vie dans l'opposition. Au lieu, il a maintenant une, une, une, une, raison, une très bonne raison de s'occuper de sa vie et de mourir dans la paix maintenant. Parce que lui, c'est la mort il attend maintenant. Il n'a plus rien à prouver. Il a toujours vécu dans les choses, dans l'opposition. Et au lieu de se calmer, de rester dans son coin, il vient encore qui va pagailler. Mais nous, on ne va pas te permettre, Alpha Kondé. Tu es dans, sur notre terrain comme ça. Tu es devenu blogueur. Nous, on va te remettre à ta place. Tu ne pourras pas. Hein? Tes blogueurs là, ils ne peuvent rien. Ce sont des comédiens même. Quand les gens les voient sur les réseaux sociaux, on les prend pour des comédiens. Mais nous, comme tu as pris les réseaux sociaux, on va te remettre à ta place. Voilà. Donc, dites à Alpha Condé, tu n'as qu'à rester dans son coin. Tout ce qu'il peut faire, c'est de rentrer à la mosquée, être un sage à la mosquée. S'il n'aime pas la mosquée des musulmans, s'il n'aime pas la mosquée de l'islam, il peut aller dans le Yarkolobaya. Parce que ça aussi, c'est l'opposition de l'islam. Il peut aller près de Nafo. Nafo peut le recueillir. Nafo peut le recevoir dans sa mosquée. Il peut être le sens là-bas. Parce que lui, c'est l'opposition seulement il aime. L'opposition seulement il aime. Tout ce que les gens aiment, lui, ne veut pas ça. Donc Alpha Kondé ne sera plus jamais président à la République de Guinée. C'est un rêve impossible qu'il est en train de vous nous vendre comme ça. Plus jamais. Pour plusieurs raisons. Qui va organiser les élections C'est Mamadi ou c'est pas Mamadi Je vais vous entendre les maudits blogueurs là et les blogueurs sous pas soupe. Qui va organiser les élections Je pense que c'est le CNRD, c'est Mamadi. Vous voyez Mamadi accorder, eh, accepter la liste des Alpha Condé Non, mais vous rêvez. La liste des Alpha Condé ne passera jamais. Mamadi n'acceptera pas. Même s'il répondait aux critères, Mamadi n'acceptera pas que Alpha Condé soit candidat. Et quand le nouveau président vient, il est là au moins pour 10 ans. Deux mandats. Parce que nous savons que battre un président eh, eh, eh, eh, eh, en activité, c est, c est, pour le moment, c'est impossible. La République de Guinée. Lui il va faire 10 ans. Après 10 ans, Alpha Kondé va être comment encore? Pour qu'on puisse le permettre de venir se présenter. Non mais vous nourrissez d'espoir qui ne peut. Ça, c'est même pas espoir, quoi. Ça, c'est désespoir. Il n'y a personne dans le RPZ. Il n'y a personne dans le RPZ qui peut être président, pour qui vous pouvez vous battre, Kassori est venu mais comme ils sont nourris de haine, comme ils ne veulent pas de, de, de, de Kassori nous on a dit à Kassori, tu te fatigues, tu te tripes pour ces gens là, pour rien ils ne veulent même pas sentir Kassori on dit non, c'est Alpha qu'on est notre président un vieux fatigué comme ça là qui a été chassé en République de Guinée. Vous, vous avez vu un président qui a été chassé de pouvoir revenir encore aux affaires, et puis un vieux non mais vous vous, vous êtes malade. Si Alpha Condé aimait le RPZ, il allait au moins accorder tout son savoir-là, si je dis savoir, ses relations-là, pour aider un jeune à accéder au pouvoir. Mais il ne peut pas faire ça. Il est égoïste, il est avare. Il ne veut pas sentir une autre personne. C'est lui ou, ou, ou rien. Il préfère que vous disloquez, que vous détruisez le RPZ. Mais si ce n'est pas lui, c'est fini. RPZ. Alpha Condé va être président ou quel est le Guinéen qui va accepter qu'Alpha Kondé soit président même Mais vous oubliez que, la, que, que les Guinéens ne l'aimaient pas avant. Les Guinéens ne l'aimaient pas avant avant que Mamadi le fasse le coup d'État. Vous avez vu quel coup d'État comme ça Ovationné. Toute la Guinée est sortie. Même à quand, quand les gens sont sortis parce que tout le monde en avait marre d'Alpha Kondé. Alpha Kondé, Alpha c'est lui qui t'a conseillé de faire des de sorties là sur les réseaux sociaux. Il te fatigue. Il te fatigue. Parce que il fait Manaki. Il fait il tout ce que tu es en train de faire là. Tu te fatigues. Moi, c'est même assez, C'est le Seludalin qui ont donné espoir à Alpha Kwande. Et il fait tout pour dénigrer celui-là. Mais Seludalin, lui aussi, il ne comprendra rien. On dit, ouais, les deux réunis, ça va faire une force. Oui, celui a besoin d'Alpha Kondé. Celui n'a pas besoin d'Alpha Kondé. Tu as vu comment il t'a dénigré d'abord près des gens. Mais celui ne comprend pas ce qui, la balle qui vient. Quand il a commencé à parler avec celui d'Alane, je suis sûr, c'est lui qui a appelé Celludalin. celui -là. Celu -là, je ne vois pas un Celludalin appeler Alpha Kondé. Quelqu'un qui est réduit à zéro comme ça là. C'est lui qui a commencé à appeler celui-là. Il appelle celui, il appelle celui. -là. Qui a entendu Celludaline dire une fois, je parle avec Alpha Kondé? Mais personne. Pour dénigrer celui d'Alem, c'est lui qui est parti dire à Jeune Afrique. Celui d'Alem m'appelle. Donc il faut faire sortir ça. Il faut ébriter cela. Quand c'est sorti, quand on a demandé celui d'Alem, il ne pouvait pas nier. Il faut qu'il le reconnaisse. Donc la faiblesse de qui doit être vue là-bas. Là, c'est la faiblesse de celui d'Alem. On va dire c'est la faiblesse de celui d'Alem. Après ça, les forces vivent, là, faire des forces vivent là. Qui savait que Ceci faisait des réunions Ils, ont, ils voulaient faire une sortie quoi, pour effrayer le CNRD. Personne n'a dit parce qu'ils se préparaient en cachette. Tout le monde, ils se préparaient en cachette pour faire une sortie où tout le monde sera réuni pour parler de ça. Alpha Condé, il, il va, il parle à un journaliste, il dit ça directement. Donc, la stratégie qui était adoptée, tout est dérangé maintenant. Ils il ne savent plus maintenant à quel sens ils voulaient les préparatifs ne sont même pas bien faits et lui il ébrute ça il dit ça directement c'est une manière de dire que les cellules n'ont pas le courage les cellules n'ont pas le cœur de dire qu'ils vont manifester donc c'est Alpha Kondi, c'est venu de lui, c'est lui son initiative pour venir chercher quoi il dit encore clairement je viens chercher mon pouvoir cellules d'alignes aussi à une personne qui vient chercher son pouvoir le pouvoir que cellules a combattu le pouvoir que celui a donné tout, le pouvoir qui a torturé celui qui a maintenu celui en prison, en prison, toi tu viens aider cette personne encore qui vient dire qu'il va vient chercher son pouvoir. Non mais même si on ne connaît pas la politique, mais il faut voir quoi, comment les choses se font. Il est coussé là-bas dans une maison, il fait des vidéos. Il, maintenant là, il s'intéresse aux journalistes. Ce n'est pas Alpha Condé qui disait que les journalistes guinéens ne sont pas professionnels il n'accordait même pas des interviews aux journalistes guinéens. et pourtant avant d'être président, c'est lui qui demandait les journalistes il faut publier ça, il écrit, il les envoie aujourd'hui, c'est lui maintenant qui appelle les journalistes mais comme eux aussi là ils sont, ils, ils, ils, ils, je ne sais pas comment les qualifier même quoi, quelqu'un qui était au pouvoir il n'a jamais accepté de vous accorder des interviews, il n'a jamais accepté de parler avec vous, sauf vous dénigrer. vous n'êtes pas formé, vous êtes mal formé allez vous former Aujourd'hui il a besoin de vous. Quand il appelle quelqu'un, il court, il va là-bas. Vous ne pouvez pas l'interdire vos interviews là, s'il veut dire quelque chose qui va sur les réseaux sociaux parce que c'est un nouveau blogueur maintenant. Mais je ne comprends pas des gens. Hein. Quel est le journaliste qui Alpha Kwané apprécié quand il était au pouvoir? Mais personne. Quelle radio? Il s'est déplacé pour aller dans quelle radio? Au moins pour les rendre visite Il n'y a pas cette radio. Personne. Et quand il, quand il donne un point de presse, c'est lui qui vient, il parle, il n'accepte même pas qu'on lui pose des questions. Et aujourd'hui, vous courez derrière lui encore. Pourquoi Vous ne pouvez pas ignorer ces monsieur Qu'est-ce qu'il peut apporter dans votre carrière maintenant Rien Rien Absolument rien C'est dommage, hein C'est dommage de votre part. Il faut vous respecter au moins un peu. Maintenant, là, on va venir à ces blogueurs-là, quoi. Les blogueurs qui disent, là, c'est tout ce que Mamadi est en train de faire. C'est le projet d'Alpha. Je ne suis, suis pas blogueur du, du, du CNRD. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Je ne suis pas blogueur du CNRD. Je ne suis pas membre du CNRD. Je dis ce que je vois. Un point, c'est tout. Les blogueurs qui disent là, euh, euh, CNRD est en train de réaliser le projet d'Alpha. Vous êtes malade ou bien c'est le cafard qui a pissé dans vos têtes. quoi je pense que vous n'avez pas toutes vos facultés Ou bien vous parlez pour parler seulement Vous parlez aux personnes qui sont malades quoi. Alpha Kondé nous a dit ici qu'il a des projets Dans Les 11 ans, depuis 2015 Il disait qu'il a, qu a gagné des financements pour des projets Il a même dit qu'il va construire les hôpitaux un peu partout Il a eu tellement de promesses Il a dit qu'il a tous les financements Depuis 2015-2021 où il a été enlevé on n'a jamais vu la réalisation de ses projets. Il n'a jamais eu la volonté de démarrer ses projets. Jamais, durant six ans, il a le financement avec lui. Le financement avec lui, il n'a pas démarré ses projets. C'est quand il quitte aux affaires maintenant, c'est lui qui vient, il démarre tous les projets. Tous les projets. Mais la Guinée en chantier, Mamadi a démarré tous les projets. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire Oui, c'est le projet d'Alpha Condé. Il n'a jamais eu la volonté de réaliser ce projets. Ce projet était là. C'était des projets banc bancables. Des projets, l'argent ne devait pas venir dans leur poche. Ce n'est pas eux qui devaient prendre la main. Ils ont demandé à ceux qu'on leur remette l'argent pour financer. Ils devaient réaliser ces projets comme ça. Mais aujourd'hui, Mamadi est venu. Il a démarré sur tous ces projets-là. Le, le seul bémol chez Mamadi. C'est l'organisation des élections là. Si ce n'est pas ça là, sa, sa transition, c'est 10 sur 10 Parce qu'il travaille. Il travaille. Maman dit, ce qu'il est en train de faire là, les deux ans, les un an et demi là, voilà, l'Alpha Condé n'a pas fait ça. Les projets qui ont démarré là, autant d'Alpha Condé, ils donnent des projets aux gens, ceux-ci partent, ils commencent, ils font des foyers, ils font des bricoles. Deux ans après la route est partie. Exemple, Sigiri. Prenez Sigiri, ils ont fait la route de Sigiri. Deux mois, la route était gâtée encore. C'est quel genre de projet ça Ils ont financé des projets, les gens-là ont pris l'argent, ils sont partis. Mamadi est venu, il a convoqué ces personnes qui ont pris l'argent-là. On leur demande de réaliser ces projets. Quand ils réalisent ces projets-là, est-ce que c'est projets projet d'Alpha Kondi Pourtant, ils ont donné l'argent à ces gens-là, ils ont bouffé l'argent, ils n'ont plus l'argent. quoi. Mamadi vient, il dit... Vous avez perdu l'argent là. Il faut que vous réalisez ce projet. Ce projet de qui C'est Alpha Kwande ou de Mamadi. Alpha Kwané dit qu'il a le projet, il a l'argent. Il n'a pas utilisé l'argent pour commencer ses projets. On peut écrire quelque chose, mettre, tu as l'argent, tu ne démarres pas ce projets. Et puis quelqu'un vient en un temps record. Un temps record Tout commence en Guinée. Tout ce que nous pouvons dire à Mamadi, c'est d'organiser ces élections aussi. C'est tout, c'est tout, tout, tout son péché. Si c'est pas ça là, je vous assure, si c'est le, si le travail seulement, voilà, oh la mamadi a transition pour Alpha Kondé. -Bib. Et puis j'entends des gens dire le port est cher, le porc est cher. Qui a rendu le port cher si c'est pas Alpha Kondé Mamadi a hérité de tout ça. C'est Alpha Kondé qui a rendu le port de Conakry très cher. Quand on parlait de ça ici. Les maudits blogueurs, les blogueurs soupe à ça, et ils disent, « Eh non, le pays doit se développer. » Alors, le pays doit se développer. Qu'est-ce que vous, vous avez à dire au Guinéens Mais Mais vous avez à dire tout, parce que vous n'avez pas honte. Parce que on a pas un Vous avez dit, « D'arouisar ou Koutouninana » Vous manaki » Et d'ailleurs Koutouninana, on met le fou dans le cabanon. Et vous avez dit, « En arrêt, il s'est mis à l'ouma, il ne s'est mis à il il ne peut pas se comporter comme vous vous comportez là. Vous êtes fou. C'est la folie qui vous menace. Ne rêvez même pas de ça. Alpha Kone ne viendra pas aux affaires. Qui cherche à rentrer en Guinée. Il est là-bas, là. il est banni. Il n'a pas de nationalité. Il n'a pas de passeport. Il n'a rien. Il est abandonné en Turquie là-bas. Là. Peut-être qu'il s'ennuie dans la maison. Quand on dit que les blogueurs, parce que la plupart du temps ils sont à l'extérieur, quand ils s'ennuient, dans la maison, ils font des lives, ils font des lives. Regardez sûrement ceux qui racontent ces bêtises-là. Parce qu'ils sont en Occident, ils sont enfermés dans la maison. Il n'y a pas où s'amuser, il n'y a pas où partir. Il faut faire des folies, il faut raconter des bêtises. Même pas fondées. Même pas fondées. Donc, les... Mamadi est en train de travailler. Ça, c'est un secret de policière. Mais il n'a qu'à organiser ses élections. Il n'a pas qu'à réunir des Guinéens. Il n'a qu'à laisser les cellules et les à rentrer. S'il fait ça. Et puis il organise ses élections. Je vous assure sa transition. Waouh. C'est le seul bémol, C'est le plan politique seulement où ça pêche. Sur le travail, là, les infrastructures. là, et Le gars il travaille. Il a montré qu'un qu dirigeant peut développer la Guinée. Si la Guinée n'est pas développée jusque là. là C'est la faute aux dirigeants. C'est la faute au dirigeant. Regarde, un temps record. Tout est en chantier en Guinée. Tout est en chantier. Donc, vous êtes au Sabari, un au Sabari, vous êtes en faire. Tout ce qu'il y a eu à faire en Guinée, mais vous oubliez, hein? Nous, nos mémoires sont là, hein? c'est intact, c'est comme si ça s'est passé hier. Alpha Konien, Bakera Yeliko, Ansgara, tira bilingana, kana kri tira bilingou canari. Tout était gâté. En Guinée, tout était gâté. En moi, bauxit, t'ongara, n'en nous cover. Qu'on a créé rempli de Chinois. Rien, on voit rien. Quand tu parles, on dit des millions de bauxite transportés. La Guinée est champion en transport de bauxite, Mais développement zéro. Kira mouna, école mouna, c'est mouna et ils ont même mis des tapis roulants au niveau des bovins. Tapis qui prend la bauxite sur la terre, ça roule, ça envoie dans, la dans le bâton. Le bâton prend, il s'en va. Quand on a dit ça, c'est dangereux. Mais ce n'est pas les RPGs qui prenaient des photos ici. Pour la première fois en Afrique, un bâton qui prend et, et qui a un tapis roulant, ça prend la bauxite sur la terre ferme, ça roule, ça envoie dans le bâton. J'ai fait une vidéo ici, je dis c'est très dangereux. Ça va tuer le travail des conducteurs, des, des camions. Ça va, le, ça va tuer le travail. Quand j'ai fait cette vidéo, ils sont sortis, ils m'ont insulté, père et mère. Je leur ai dit vous allez comprendre, C'est pas aujourd'hui. On détruit la Guinée, les cultivateurs, on ne peut même plus cultiver à Poké. Tout est poussière là-bas. Vous pouvez dire que nous, nous avons besoin de ces messieurs-là encore. Vous, vous croyez qu'on a besoin d'Alpha Kwané encore Il a fait ses preuves. Résultat, c'est Quand tu parles, on dit Garafiri. Quand tu parles, on dit Kaleta. Quand tu parles, on dit Sois petit. Vous croyez que c'est l'argent de l'héritage du, du père d'Alpha Kwané qui a construit ça Ça, c'est des dettes que la Guinée doit payer encore Vous croyez qu'il était président pour se promener Ou bien pour insulter des gens parce que c'est un président qui insultait tout le monde Vous croyez que c'était pour ça Il était président pour travailler, pour faire des kal kal Kaleta. Pour faire des soins petits. Si on peut mettre des trucs à l'actif des Alpha c'est peut-être qu'à l'État, ils soient appétit. Et combien sont partis là-bas encore? Et même les populations qui étaient là-bas ont été affectées. Ils n'ont pas été dédommagés. L'argent là, tout, c'est parti où? Les gens là souffrent encore. Il ne faut pas nous faire parler. Hein. Alpha Kondé, c'est le passé. C'est le passé, c'est l'indicatif. On doit conjuguer Alpha qu'on maintenant au passé. S'il vraiment, s'il si veut finir bien sa vie, si c'est l'opposition, il aime là. S'il ne veut pas la mosquée, si c'est l'opposition, il n'a qu'à aller dans le Yerakolobaya, Parce que ça, c'est l'opposition de l'islam aussi. Il n'a qu'à aller dans le Yerakolobaya. Là-bas, on va le recevoir. On va l'apprendre à dire. Tando Alain Gaba le... On va l'apprendre à dire ça, c'est pas difficile. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ogoro, ogoro, ogoro, nous, ça travaille, ça travaille. On vient en Guinée. Si nous, on vient en Guinée. C'est pour autre chose. On a, on a que faire. On a que faire. Tu fais des blogueria, tu fais des Les gens te disent, mais dis donc, arrête, on a nascé. Et puis combien de fois attends, tu fais blogueria, tu fais blogueria. Tu n'as pas aidé Alpha Condé dans la communication, sauf insulter les gens de celui Quoi que celui fasse vous l'insultez. Et aujourd'hui, c'est eux qui courent derrière celui encore. C'est l'ouder, c'est l'ouder, c'est l'ouder. Il y a mes rachata dans sa face c'est l'oumanaki. N'en a quoi la oubène Autant il fait des ici Et rachata, il y a un con qu'on fait ouma. Donc, euh, je sais pas comment il calcule les choses. Ouais bon, ma, ma mère, attendant Kadinde n'en ma colomba, Mediapa, bon, euh, non, non, c'est pas lui. Euh, Ama m'a dit, Kanté. À ton âge, là, tu as fait quoi pour ton pays Moi, ce que j'ai fait pour mon pays, là, Mamadi Mama Kanté. Hey, Mamadi Kali, Ah, Mamadi Kali. Non, mon ami, il ne faut pas me faire parler, quoi. Hein? Ce que j'ai fait pour mon pays, Alpha Condé n'a pas fait la moitié pour le pays. Alpha Condé est venu en Guinée pauvre. Il n'avait rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée avant d'être président Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée avant d'être président ce que moi j'ai fait pour mon pays, Alpha Condé n'a pas fait la moitié de ça. Il est venu pauvre pays. Sauf dilapider l'argent du pays. On a fait confiance à lui, on a confié la destinée de notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait au pays Hein C'est quand il quitte maintenant, l'autre vient, il réalise le projet. Ouais, c'est mon projet, c'est mon projet, c'est mon projet. Quel projet Sauf voler l'argent. Autant d'Alpha, c'est ce qui a conduit tous ces dirigeants-là en prison. On m'a dit qu'il y n'a pas en quoi. Si on a un souffle, il pas en Mais bon. Je te laisse. Je ne te répondrai pas. À mon âge, là, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays Mais cherche à me connaître, Il faut te documenter sur moi d'abord. Tu crois que moi, je vais venir m'asseoir ici, raconter ma vie Depuis que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai d'abord dit ma vie sur les réseaux sociaux parce que je n'en ai pas besoin. Les gens n'ont pas besoin de ma vie ici. Ils ont besoin de ce que je dis. N'importe quoi. Bon, ok. Au gourou, maintenant, au gourou, au gourou. Le travail m'attend, là. Euh, voilà. Si vous voulez qu'on continue les lives, il faut me dire en, en commentaire. Et demain, peut-être demain à pareille heure, on va faire un autre live aussi. Voilà. Donc, oh golo, golo, La page là, hein, ça commence à donner. Hein. Donc, il faut aimer, liker là. Il faut appeler vos amis à aimer la page. Voilà. Oh golo,